Bienvenue dans cette vidéo où on va parler des rôles des passeurs d'âme. Donc j'ai listé quatre rôles différents pour les passeurs d'âme, et je veux également vous partager quelques spécificités sur euh, les passeurs d'âme. Donc le premier rôle pour moi des passeurs d'âme, c'est simplement de briller de sa lumière, être présent, être qui il est, je vais y revenir dans quelques instants. Son deuxième rôle, c'est de faciliter les passages, et non pas que les passages d'âme, mais au sens de passage, les transitions qu'on peut vivre en tant qu'humain. Je vais détailler ça dans quelques instants également. Ensuite, le troisième rôle, c'est celui qui est le plus Connu chez les passeurs d'âme, c'est d'accompagner les défunts à retourner euh, bah, sur leur plan de lumière. Et puis, le quatrième rôle, je dirais, du passeur d'âme, c'est d'avoir de l'humilité et de la conscience, car en fait, on ne travaille jamais seul. Donc, je vais revenir sur ces euh, quatre points différents. Le premier rôle, briller de sa lumière, ça me semble le rôle le plus important, et de remettre les bases, parce que c'est à partir de là qu'on peut travailler. C'est en étant dans son cœur, centré et en rayonnant de sa propre lumière, qu'on peut accompagner euh, et manifester euh, la, la raison pour laquelle on est sur Terre et notamment ce service de passeur d'âme. Donc, prendre soin de sa lumière est un élément indispensable, s'ancrer, s'enraciner, avoir de l'hygiène énergétique, prendre soin de soi, euh, prendre des temps pour soi. Euh, c'est important, on est euh, obligé quelque part de prendre soin de soi, d'être un exemple avant de pouvoir accompagner les autres, même si ce sont des défunts qui remontent dans la lumière. Ensuite, faciliter les passages. Donc ça, c'est un aspect qui est un peu moins connu des passeurs. Euh, les passeurs, les passeurs d'âme, je dirais, sont avant tout des passeurs. Et donc, ils facilitent les passages. C'est leur mission, en tout cas, leur vibration, quand ils sont dans leur lumière, facilite et accompagne les passages. Donc, il y a des... Euh, des métiers où on retrouve beaucoup de passeurs d'âmes et qui ne travaillent pas du tout avec les défunts. Je pense notamment aux sages-femmes qui font le passage vers l'invisible vers la matière, l'accueil au niveau de la naissance. Je pense également à tous les conseillers d'orientation qui sont à l'école, qui vont accompagner les enfants dans cette phase particulière euh, au niveau de l'enfance ou l'adolescence pour se réorienter dans la société. Je pense à des avocats par exemple. Certains sont des passeurs d'âme, ils vont être spécialisés dans le divorce et donc dans une transition, un passage tout à fait particulier au niveau de la notion du couple à ce niveau-là. Donc, des passeurs, on en retrouve dans plein de métiers différents et ils ont vocation à faciliter les passages. À la fois, les passages individuels, comme j'ai parlé des divorces, des naissances, on parle de la mort à travers les passeurs d'âme, mais aussi des transitions professionnelles. Mais ils aident aussi aux transitions globales, je veux dire collectives. D'accord Et euh, ben, lorsqu'on a des changements importants, comme on peut le vivre aujourd'hui en 2020, 2021, et dans les années qui arrivent, il y a un changement de conscience au niveau de l'humanité, ce qui fait qu'il y a beaucoup de passeurs d'âmes qui sont sur Terre pour accompagner dans cette transition-là. Lorsqu'on va avoir des changements euh, collectifs comme euh, des changements de république, comme euh, des changements législatifs importants, bref, à ce niveau-là, même si ce n'est pas conscient, les passeurs agissent parce qu'ils pacifie en fait euh, à un endroit ces transitions-là. Donc, se rappeler qu'un passeur d'âme est avant tout un passeur. Ensuite, évidemment, le troisième rôle, c'est euh, l'accompagnement des défunts vers la lumière et euh, ça demande un minimum de formation, euh, de compétences, sachant que euh, je vous renvoie vers un de mes articles sur euh, « On est tous des passeurs » c'est également, il y a un, la moitié des passages d'âme se font avec une grande grande simplicité en simplement en brillant de sa propre lumière. Euh, ensuite, il est important d'avoir des formations lorsque l'on veut vraiment s'engager dans ce service pour accompagner les défunts, savoir les identifier, identifier les blocages, pourquoi ils ne sont pas remontés dans la lumière, comment on peut les aider. Et là, il y a plein de situations différentes sur lesquelles on peut être confronté et il est intéressant d'avoir ben, les bons outils en fonction des bonnes situations. Et puis le dernier rôle du passeur, c'est d'avoir l'humilité de la conscience parce que euh, lorsqu'on fait des passages d'âme, en fait, on n'est jamais seul. Il y a toujours des êtres de lumière qui nous accompagnent et nous sommes juste un seul membre de l'équipe. C'est tout. Un membre de l'équipe, ce n'est pas nous, le passeur. Non. On est celui qui agit au niveau de la matière en coopération avec les êtres de lumière qui agissent aussi sur euh, leur monde et leurs fréquences énergétiques qui sont les leurs. Donc euh, toujours se rappeler... Que on n'est pas seul déjà ça c'est important parce que des fois on se sent très très seul euh, quand on débute qu'on sait pas trop comment faire qu'on se sent submergé, on peut toujours recevoir de l'aide et de l'autre côté quand on est peut-être un passeur un peu plus expérimenté et eh ce c'est pas nous qui faisons le passage on est au service euh, en coopération avec une équipe et je pense qu'être dans cette notion d'humilité est importante également et que c'est un des rôles du passeur de maintenir cette vibration là alors, je voulais aussi vous parler de certaines spécificités. Il y a des passeurs d'âmes qui sont euh, avec un service particulier. Par exemple, j'en connais certains qui ne font que l'accompagnement aux animaux. Le reste, les humains, ça leur parle pas, C'est pas leur truc. D'accord Mais par contre, l'accompagnement des défunts animaux, ça, ils sont euh, très sollicités pour ça, ils se retrouvent dans ce service-là. D'autres aiment beaucoup travailler en coopération pour aider, par exemple, les esprits de la nature qui ont euh, subi des euh, pollutions importantes d'un point de vue énergétique. Et là, les passeurs qui sont formés à ça peuvent, évidemment, accompagner et aider les différents esprits de la nature à retrouver un équilibre dans cette transition de dépollution, je dirais, quelque part à ce niveau-là. Il y a aussi des passeurs qui interviennent à d'autres niveaux euh, qui sont plus des praticiens bien-être, des thérapeutes et qui vont faire un travail d'accompagnant en tant que transition de développement personnel ou thérapeutique mais aussi avec un travail un peu plus approfondi de transgénérationnel avec un travail d'accompagnement des ancêtres. Euh, dans les, le, le travail transgénérationnel, pardon, mais aussi dans tout l'accompagnement des fausses couches, des avortements, où ce sont des services très spécifiques du passeur d'âme qui demandent généralement euh, des compétences thérapeutiques pour faire l'accompagnement du vivant, notamment lorsque une, une femme a subi un avortement, Et eh il y a tout un accompagnement émotionnel. Le passage d'âme n'est pas compliqué en soi à faire à ce niveau-là, c'est surtout d'avoir euh, la compétence d'accompagnement thérapeutique à ce niveau-là qui est importante. Alors je voudrais pour conclure cette, cette vidéo rappeler un point important qui est le tout premier c'est briller de sa propre lumière et l'importance de pratiquer de l'ancrage régulièrement, de l'enracinement régulièrement d'avoir de l'hygiène énergétique, de prendre soin de soi parce que le premier outil qu'on utilise c'est notre présence et notre lumière le reste c'est secondaire je dirais Lorsqu'on est dans notre lumière et dans notre présence, ça facilite énormément les passages. Et quels qu'ils soient, que ce soit des passages d'âme ou un accompagnement thérapeutique ou une naissance, quand on est centré, aligné, la vie est plus fluide de façon générale tout simplement. Donc si ce sujet des passeurs d'âme vous intéresse, je vous invite à euh, réserver votre place pour la conférence toute spéciale que j'ai faite sur les passeurs d'âme pour pouvoir approfondir ce merveilleux, merveilleux sujet et service qui est les passeurs d'âme. Moi, je vous souhaite de prendre soin de votre lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye.